Bonjour tout le monde, comment ça va tout le monde Aujourd'hui, nouveau petit best of live, euh, parce que oui, pour une fois que vous voyez ma... Oui, pour une fois que vous voyez déjà sans lunettes, ça fait extrêmement bizarre, vous pouvez voir une belle stern qui est juste ici. Je suis un panda Donc du coup, du coup, pour ce petit best of live, de base, je vais faire pour prêter au maximum de mon grade... De mon grade... Euh, mais... Pour profiter au maximum de mon grade euh, maître, au début tout s'est bien passé, hein, je parlais tranquillement avec immersive, euh, celui qui gueule H24 ah Mais... <rire> vous allez voir, oui je sais que vous voyez euh, un très beau... Attendez les amis, voici une... Ceci est une séparation... Là, euh, c'est la France, et là, euh, c'est euh, l'Espagne. Euh, donc ça y est, je viens de perdre 90% de ma communauté. Euh, euh, N'hésitez pas à prendre des biscuits avant de partir, et prendre de l'eau, car l'eau, c'est la vie, et... Manger du pain Et euh, du coup, à un moment, on est en train de faire un battle ball, tout allait bien, mais donc, ce battle ball était assez particulier. Et, et c'est à partir de là où tout est parti en couille. Après je vais avec le best-of. Putain petit grenier. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit live. Oui je sais, ça fait depuis hier que je fais de live. Oui. Non, en vrai, c'est pour profiter un maximum de mon grade maître parce que c'est demain que ça va se terminer et donc voilà, je vais profiter en live. Je sais que pour l'instant, il n'y a personne, mais après, ça fera la diffusion, voilà quoi. Donc, je suis pas de en compagnie de immersive. Coucou. Et donc, euh, voilà, je vais faire un, un truc. <rire> bah, moi, je sais juste me connecter sur Linux, mais je crois qu'il n'y a plus de hub. Ouais, il n'y a plus de hub. <rire> oui, oui, il n'y a plus de hub. Ah, ah de <rire> spam parce que là ça sonne mon cap. Et pourquoi depuis tant. Ah, attends, reste 50 poids. Non, c'était moi. Bon en attends, je vais sur ISO, dis-moi quand le hub sera euh, donc disponible. Mais bah, qui est dispo. De quoi Jure. Il est hein <rire> mais putain mais, Au moment j'ai de raisonnier C'est pas de chance <rire> Salut. Qu'est-ce que tu fais toi Mais toi qu'est-ce que tu fais Bah ben, je vais le marquer chez toi en fait <rire> Non Ah pas si je l'empêche Mec, tu m'as fait flipper oui. <rire> Mais tu crois que j'ai pas eu même moi Mec j'ai sauté de je sais pas combien de blocs mmh. oui. <rire> oui je vois Coucou Salut, Salut. Mais tu vas pas monter en fait hein oui, <rire> Coucou Non Parce que je vais monter moi aussi mmh. ah Salut Assez, salut nous. euh UBG, t'es pas fan de train de savoir joue. Ouais tu peux jouer avec nous au passage euh, L'IP est dans la description Et mentionne moi dans le chat aussi <rire> Hein Donc, moi, pour moi, moi, moi, moi. <rire> un peu molle suis là c'est bon <rire> Salut Nino! Euh, okay, oh, tiens, Nino Salut Nino! Oh, euh, okay. c'est. <rire> oh, je fais même pas le mensonge en plus, pense, Mais Nino, il est un... sur le live! Non, euh, dans... oui. il est dans non, le. Bah, bah... T'as pas vu dans le chat! Il est bah, bah, bah... dans le chat! Mais Nino, il était dans le hub, t'es là! Bah, il y a envoyé un message dans le hub! Il a envoyé un message dans le hub! Mais regarde le bah, chat! Le tab bah Oui, je sais, mais il était là tout à l'heure! Il était là tout à l'heure! <rire> et bah, tu <rire> lances un thé un, un jeu de ou je te pète la gueule? <rire> Heureusement que j'ai un 4 secondes tuez Sans que si j'aurais mis <rire> personne à gérer Alors, en même temps. <rire> Attends, mais mais, mais euh, j'imagine quand tu euh, <rire> seras plus populaire et qu'on va faire des battle balls comme ça. Ah, ça serait le bordel! Tout le monde va faire des screens et après ils vont me tuer. Bonjour! <rire> oh! Au revoir Mais ils vont tous te focus C'est vrai ça Blackie, Blocky coco, Casse-toi J'ai tenté en plus, j'ai utilisé ma pelle Mais en vrai, il faut mieux me focus parce que j'ai utilisé ma pelle contre Blackie. Moui, Après, je connais ma parkur moi Elle va enculer Oh, non Au revoir. Euh... Si, notre map, euh, si notre map est prise. Non, mais mm -hmm. je, je dois le grade mettre. Ça se termine demain à euh, 10h07. je Demain, grâce <rire> à la même si on est en week-end. Enfin, un samedi. Enfin, samedi. dit... On est quel jour, là, en fait on semaine, pardon. On sera mardi, demain. Désolé. <rire> ah bon, on est bien mardi <rire> Je vais juste rejoindre, ce serait bien aussi, merci. Oh c'était long <rire> ouais, parce que là on attend depuis 10h quand même hein <rire> Ah oui c'est vrai à tous les là. ah oui il est 20h ouais <rire> Alors... On est déjà demain hein. C'est quoi ça Attends Il y a quoi après 14 Bah si on suit la logique Bah 15 Ouais <rire> <rire> Faut pas être con quand même <rire> Sûr Ouais je suis sûr il y a pas de recul <rire> bah. ici. <rire> bah, ouais bah est est est que que je t'ai niqué parce que tu peux pas utiliser ta pelle en pas de recul. En <rire> <rire> <rire> pas de recul, en gros ta pelle c'est un coup de KV et tu prends pas de KV <rire> Donc je <j't> t'ai niqué. C'est <rire> bien m'éloigner. Oh, c'est que... coopérate ça Black Lives ouais, Là c'était mon stream qui pas et bon. oh là là. Je peux pas hein. Tu vois quand même ton titre maman C'est cool c'est il se ouais, le qui, ouais. Mais non, tu redescends Tu restes en bas Vas-y, je, re je retourne dans ma grotte personne Bah attends, j'arrive Mais donne-moi le que c'est Vas-y! Je prends une petite. Euh... Je me suis pris un petit mail! C'est On se hein! Vas-y! T'as mangé quoi, Blacky Même si euh, je m'en fous! Du riz avec le d'assaut, s'il te plaît! Ah bah je t'avais dit je m'en foutais donc! <rire> enfin, tes maps, pour parler! En vrai que tu me connais bien, Blacky hein! Pardon! Salut! Oh ça. Ah bah Steve! Ouais, <rire> là. Oh non Oh non, c'est lui Je <rire> te vois à f 5 Je te vois à f 5 Coucou Blacky <rire> Je suis en F5 Évite de me tuer, je suis en F5 Ah, je suis plus en F5 Wouahou J'ai l'ai enchaîné ce mec À un moment, si tu me vois pas bouger, c'est normal. Je suis en train de boire. Coucou toi. Coucou toi. Coucou. Allez, allez, dégale. Au pire aussi, les gars, préparez votre sache il. H O H O L. Blackie, Blackie. Regarde la tour que je vais faire. Attends. Attends, à mon tour. Attends, attends, attends, attends, regarde, regarde! Oui. Mais tu fais ça sans deux clics. Bien sûr, Regarde, Lino! Ah, attends. Oui, oui, j'ai réussi à faire un truc. Je suis trop fort en bridging, moi, en fait. Regarde, regarde. Ouais, Lino, regarde-moi! Lino, regarde-moi! Je pose des blagues plus vite que toi. Par contre, c'est des blocs qui apparaissent et disparaissent pour moi, je quoi Oh, il y a Will ah Un peu trop, vraiment trop, en fait. Piou oh Mais oh, putain ah de... Euh... Capi. Mais Capi, elle est dans un autre monde <rire> je suis seul sur un autre Ah, what euh. Captain hein? Thor, s'il y a des cochons à côté de lui Si tu es cochon. Du cochon Ouais Tu arbre Ouais Du cochon Ouais Ah bah d'accord Ah bah d'accord <rire> Il y a limite euh, ça sa base en fait. Il y a un bug du jeu. Non, il y a. What parce ah, que moi je m'amuse, hein! À... je me balade vous... moi aussi! Mais qu'est-ce qu'il fait? <rire> Il est vraiment dans une grosse capteur de Tu petite survie! Mais j'ai envie de les voir sur PS, ils sont sur ps bon. Attends, je vais, me... je vais le message. Tu as mis le chill capitaine! <rire> je suis en train de casser! <rire> et Nox <c> est chill! <rire> La game va durer une heure, on va pas comprendre, ouais. stop là pas, voilà qui C est C'est qu'est-ce que pas le live On cherche les diamants, oui <rire> <rire> Il est trop beau là sur mon live sur mon live Deux sur mon, mon live Ah mais t'es encore en live là, là Bah oui Attends, attends, attends, j'ai un message de Discord pour que tu attends. Vas-y. Faut dire c'est qui parce que sinon je me fais en <rire> Il est vraiment en train de faire sa petite survie, tranquille. Bah, je, bah, je peux pas casser le bloc du coup, c'est problématique. <rire> attends. Comment c'est ça comment... comment Comment Comment <rire> Mais quoi mais, mais, mais quoi Je crois mais que... Blacky, c'est improbable On est, est d'accord que Nirgi qu peut taper les gens Euh, non. Ah, modo. dommage. Je peux faire du poulet KFC, oui. <rire> Il peut taper les moutons Mais qui Blacky, c'est improbable, ça C'est improbable C'est incroyable <rire> Je suis en train d'envoyer un message, hein Non, tu peux pas. Ah, oh, il y a qui, live. est sur mon live oh, oui, Non, ne peut pas, t'es pire. <rire> <rire> <rire> Là, tu sais, il y a Will, il y a tout le monde qui est sur mon stream, tranquillement. Tu <rire> dis n'importe Oh, NXT, ENOX CHILL, hein Ça me fume. Non, non, non, attends. Oh, oh merci, non, j'ai pas du dire, plus tôt, hein que t'aimes mes vidéos alors Je t'adresse de mais elle est mort Bonsoir. Oh, ah. ah bah voilà Waouh, c'était long que je suis pas intelligent Maintenant, 1, 2, couteau, couteau. Ah, Je sais pas comment C'est pire qu'avec son autre un... Je vais essayer moi-même Je vais avoir le même bug que Capi oui, oh, comme le jeu du de cette match. le le ouais. Oh, Nergi, toi Tu gumes souris! Arrête de faire du hln avec ta souris! Oh! Encore de la kirswan, tu l'as de ouf là, je te fais taper partout! Nouvelle connexion! Euh, Nouvelle on va un te dire pourquoi! Nouvelle connexion! <rire> Genre, <rire> un, des fois. Euh... Nouvelle merde! Oui, oui, je sais! <rire> Des fois ah. je demande euh, si Enox a rajouté un kit underpass ou pas parce que.. Bon. <rire> en vrai, ça peut être une bonne idée en support genre. Hein. Oui, mais, des... mais non ouais. <rire> bah genre euh, non, genre tu mets une underpack ouais. qui se recharge euh, toutes les ouais. euh, 10 minutes ah, pour... Non mais je pense que avec le grade maître ils ont des avantages hein Eh <rire> mais frère Mais mec <rire> <rire> <rire> mais. mais... L'Enderman! L'Enderman! On m'appelle l'Enderman. Dans le milieu. Ça, non! Ça, ça, ça serait dommage que. Non, rien, rien. Ça serait dommage que. Rien, rien. Oh, j'ai trop mal en plus. Cross ta propre tombe. Non! C'est toi qui vas tomber! Oh putain, le je. Non mais. Non mais, t'as mis une reverse? Car le gars pendant le combat il met une carte Uno Reverse. <rire> non, c'est toi qui tombe, ouais. tu tombes. Tu C'est non. Pfff. Putain, Uno. <rire> le gars il en met mais... des plus 4 à chaque fois. Non, toi, hein, non, toi. <rire> le combat c'est pas la plus, il se reforme en, en les... une partie du monde. Les de flammes lui, de l'enfer. Mais ceux-là ils faisaient des. des, des, de des la hein. oui. dernière fois, je suis déjà mort des flammes. La dernière fois, j'étais déjà mort des flammes parce que j'étais assez pour dans la fin. J'ai changer ma musique et finalement bah quand je tourne sur ma crash j'étais mort. Ah. Ah, je le veux, je le veux blague. Oui Oh non. <rire> J'ai <Je, rire> évité de peine de peine maintenant car bon. <rire> J'ai évité de peine maintenant. Invisible, car bon. Ah bah tu es invisible. Ah, ah. <rire> Mais genre que je suis invisible, ça va <rire> bon, bon, <rire> Ah, mais en Sky, j'ai 400 000 <rire> J'aurais essayé au moins. C'est pas énorme en plus. Genre. Un Sky, ça va J'aurais <rire> essayé. <rire> un Sky. Oh, oh ah non. Oui. Oh non. Ah, tu non, peux enfin arrêter de me casser les couilles. Imagine les, euh, les, les boosts, ils étaient permanents. Genre, il y a un gars vraiment, il y avait un truc <rire> pour un <tout>, truc. <rire> je me rappelle lors de la, la live que j'ai fait. Je me rappelle lors de, de la live que j'ai fait sur mon nouveau PC. Il y avait. Je euh, enfin, crois que c'est les adorables. Qui avait l'enchante lévitation pendant quelques instants, puis après je vais s'envoler encore, alors c'est fini! Je te dis là J'ai déjà Léa! Alors en tu vois Alors la SD ça fait cette échelons! Putain, mais je non serveur Non, serveur Yes, t'as arrêté Oh, cette conversation! Oh, Blackie, tu me pètes les couilles là, laisse-moi prendre le bonus là! Non! Heureusement qu'il le masque, parce Ni l'un ni l'autre! Parce que oh dans l'autre bon ah bah cas c'est pire. On peut, on peut un booster de... Thanos. <rire> une un okay, booster Thanos. <rire> Les formes <rire> de terre de tes morts, je vais te cliquer. Tu me l'as j'ai mis. Tu Non mais genre, t'imagines, a sa mère. Ah bah. Euh, le... bah... le nom d'un enfant, t'es. C'était son pseudo. Du coup, il s'appelle vraiment Nicolas, l'immersif. c'est l'heure de manger. Nicolas. À table. Merde. Il Nico Non, parce qu'on faire. Nick Ah non, ça fait pas Nico Nick, il peut manger quoi Nick, t'es mort Nick, mort, viens est venu de n'importe quoi Grosse chiasse Grosse chiasse viens par là Les gars, mon live s'est dit devenu n'importe quoi. D'abord, il y a Pétain Feroz qui fait la, qui fait sa petite survie. Ensuite, il y a qui va, qui fout le bordel et après il y a un tank qui vient, qui a de la merde avec son sac boule. Il est pauvre, oh mon dieu. Niquez vos morts. Tu dans les mares. Non mais attends, je te vois dans Non, mares Non, non, non, non. Attends. non Oh bon. Si tu fais ça, j'espère que même putain, enfin quoi, chié. Oh, Pierre, je chie. Oh, c'était long. J'ai même pas mal. Je pense que ça a duré. Tu sûr tes, faire... tes yeux vont faire des 720, tu vas rien comprendre. Non, j'ai pas. Je peux le voir plus tard, donc relaxe. <rire> Attends, Antoine... il a Un voicepad en direct. Regarde comment. tes rôles. Il s'est en bois. Mais Nick, t'es mort en fait. <rire> Pourquoi On n'en parle <rire> plus pourquoi Nick t'es mort? Eh, hey, langage, là on est en stream, Blacky va se ban là-haut, on est haut. Ah bah oui, c'est vrai, ça va. Qui est ah, sur mon même? de 12 ans, il ouais, est en D'accord. Et YouTube, il est en mode. Ban. Putain, <rire> il est en mode. Il, il va YouTube. juste se prendre un petit strike, comme hein, bon. Ouais, t'as comme ça, il y a nos ansi, mais oh de pute. C'était mon te calmer, toi! Oh, je te vais te calmer. <rire> OMG, j'ai euh, dit j'ai un pseudo avez... dans la live, il s'est pris un copyright, ça tourne ah, mal. Vous avez, Genre, les... le mec, je... dans la première je lui tabasse ça, pardon. Vas-y, mon pseudo C'est comme le fameux youtubeur qui commence par un F et qui, euh, par <rires> un et qui finit par 2P. Euh. de pute, Je vais vous mettre dans la discussion. Général, Pour combien vous entendez Voilà, c'est une question. Pour combien tu encules un pigeon Faut pas dire son Club. Euh. T'as combien Je sais pas si c'est interdit, mais je me rappelle de sa voix. Si on atteint les 2000 likes, je je donne 500 euros à Gotaga. Ah non, c'est Flo Pourquoi c'est dit Non Le mort, Non Attends, attends, le attends, mec, comment c'est Elle faisait pas de tu crois Mais voilà, On voilà, Pose voilà, du bien de toi. Attends, moi, moi, moi, Je te enfin, te moi, moi, le... supprime-moi. En torène, bottle plus dans un grenier. Pourquoi <rire> <Ouais. rire> ça parle de grenier En, en bottle plus dans un grenier. Je crois, Je crois en du coup... grenier oh, Pourquoi ça grenier. parle de Fred du. D'accord, ouais, ouais, après tout, ouais. Pourquoi ça parle Pourquoi de Fred parle du, Fred du grenier Fred du grenier. Voilà. Prêtre du grenier. Prêtre <rire> du <quoi>. grenier. <gros> <rire> si vous aimez Fred du grenier Moi j'ai compris le prêtre du grenier. T'imagines <rire> <T> <rire> ouais, le Attends, du les mecs les mecs, vous imaginez, vous êtes tranquillement de chez vous, vous allez dans, le, dans votre grenier, vous voyez un prêtre comme ça. Bonjour mon enfant. <rire> oh, c'est un oh, enfant non, que non, je vois là. On nous dit, Père, du fils, sans esprit. Que es es amen. <rire> Ah, Viens à chier. côté de ma jambe. Non, mmh. non, J'en ai je je là. <rire> J'en ai Ferme les yeux gentiment. Mais, <rire> mais j'ai chié tout à l'heure. Ouais, il y a, a peur. Peur. <rire> pas encore ce qui restent là. Ouvre mmh, <rire> la bouche, <rire> mon enfant. Et laisse-moi faire. Ça va très bien se passer. D'accord, papa. Ok. Nous du père du Viscent Esprit Amen Salut. Ça va, le vrai Ça, moi manqué je, je, manquais, je suis perds ça Je euh, Et je me me rouler. Oh ah ben, euh... pour, Quoi pour, pour combien vous fermez votre gueule euh, Je sais pas. Combien euh... ah, ah, Ah. Il a déco. Ouais. Il, il a déco, il s'est fait <rire> daronade. Ouais, <rire> il s'est fait daronade. <rire> Merde <autre rire> le pauvre. Il a ramené son goûter à l'école, il s'est fait raqueter. <rire> <rire> non, j'ai pas ramené mon yo à la maison. <rire> <rire> j'ai pas ramené mon yo. Oh, non. Placement de produits. <rire> Fais des placements ba, de produits. Ban est il, il est banade. Banade. Banade. Banade. C'est merde. C'est un, oh, bon. un C'est tellement beau, Nergy. Oh t'es si mignon Oh oui t'es mignon Oh oui Oh oui t'es beau Oh oui suis... Oh oui t'es mignon Viens, viens, viens, je dois comprendre. Oh oui oh. Pourquoi oh, me la en dernier guy là oh. Mais j'avoue, pourquoi il, a, pourquoi il un Trump, un YouTube, est en train si, de faire une uh... auto ce C'est quoi Oh oui, t'es mignon cool, es, Oh euh... oui Le Tout petit mignon. Oh Aïe, merci c'est qui qui tout mignon. Oh oui Gousy Gousy est mignon. Quoi Gousy Gousy, ta gueule au sac McDonald's là, putain Le gitan le va récolter du cuivre là, au lieu de parler. Serre à quelque chose à la communauté de la France. Tiens, un un peu. En fait, attends, mais Quoi Quoi Quoi Qu'est-ce qu qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Quoi Quoi, quoi. C'est dans Star Wars ou quoi là, ton skin Non mais c'est pas dans Star Wars C'est un, <rire> <vidéo. rire> un jeu vidéo de type McDonalds à ton avis hein. un jeu vidéo de type horreur Oh t'as <rire> un SDF super maintenant Wouah Mais je suis pas un <rire> <rire> Ah non, va on non, monsieur, va t'aider Viens monsieur on J'ai déjà, rate... déjà le grade clochard <rire> sur le Discord Ouais euh... <rire> <rire> c'est vrai Regarde mes grades Attends, il oh, vraiment les ouais, sur je, ai... Le je ai... ami, membre, clochard <rire> <rire> Juste Blackie, viens, viens sur le lobby, on, on va voir en fight. Ok. Jus Blackie, euh, attends, je sais le tu vois. De quoi oh, euh, Viens voir dans le duel, dans le, nos debuffs là, dans la cage. Because, dans la euh, box euh... Ah c'est là où il y a envie. le SDF sur un des piliers là. <rire> <rire> oh, ouais, t'es là Oh, t'as changé mon ami <rire> Attends, où ça T'es déjà changé de pseudo oh, eh, f... Ouvre la es bouche pas. Ouais, t'es vraiment un SDF hein. Oh, mais nique ta mère toi <rire> <rire> il pas de oh, es... Voilà. Toi, t'es en... en... habillé en sport, on dirait un fan de Jules. <rire> <rire> <rire> il manque plus que <rire> tes max <t> life, <rire> c'est bon hein je veux voir un fight au jeu de Blacky versus Nairgy. Anto, tu viens de me donner une idée Quoi encore J'ai eu une char. Ah, enfant Ah Oh non, merde, c'est vrai, il lag. Oh non Oh, BG, BG si Ah voilà Non, j'ai juste envie de tester. J'ai juste envie de tester mon autoclip Vas-y Hein Vas-y, je t'en prends-y Allez les gars, va. Non, je rigole mais les gars, attendez Attendez, je rigole Non, tu seras bientôt le nouveau Squeezie, tu seras bientôt le nouveau en fait. Non, je veux pas te faire tu sais ce qui est bien entre Squeezie et Blackie. Je sais que c'est pas le même contenu, il plage Non, c'est que ça rime <rire> Mais quoi, je plagie pas, parle, hein! Je vois pas du bah, que bah, tu bah, parles. En fait, ton, Genre Blackie et Squeezie, ça règne du coup, il va réussir sur Youtube! Absolument pas! Bon, les gars, je vous laisse moi, voilà. j'y vais! Ok! Il est 23h, allez! Faut dormir, allez! Merci, il fallait, faut dormir pour grandir! Allez! <rire> Moi aussi oh je vais m'arrêter là pour le stream. Donc les gens, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Oui, J'essaie de quitter Minecraft parce que vous allez dormir aussi. Donc n'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Attends, je fais une bête pour ma caméra. Donc c'était JustBucky. Ciao D'ailleurs, merci. D'ailleurs, pardon. Bonjour. ciao Ah finesse Attends deux secondes. Vas-y Voilà Qu'est-ce que t'es foutu oh, est merde. oh merde Oh merde de... Alors toute fin de mon live <rire> Mais vite te péter la gueule je j'en ai marre <rire> C'est marre Qu'il me défonce <rire> Qu'est-ce que tu ah. que vous voulez sur la tête <rire> Mais d'accord, contre hein, les gens qui ont <rire> un sac sur têtes, la tête, mais non mais tête Bon allez, ciao. Oh. je mute pendant quelques instants Ah oh, punaise, Ça quoi